La fonction ressources humaines est une fonction en pleine évolution. Tout d'abord, on observe que plus d'un des RH sur deux n'est plus issu de la fonction ressources humaines, mais vient d'autres filières métiers. Et c'est une tendance qui s'accélère. Ensuite, la fonction ressources humaines est une fonction confrontée à de multiples contraintes euh, et, euh, et, auxquelles elle doit faire face. Des contraintes internes de fonctionnement, des contraintes externes qui sont liées aussi aux incertitudes que nous connaissons tous par rapport à l'évolution des métiers et à la révolution numérique en cours. Enfin, c'est une fonction qui choisit ce métier parce qu'elle apprécie la dimension humaine, elle aime la dimension humaine et qu'elle est très engagée pour conduire les transformations humaines et accompagner le développement des compétences. Pour autant, elle est confrontée au fait qu'elle est aspirée par euh, finalement des activités administratives, principalement dans son quotidien. Elle n'a pas toujours le soutien de la direction et euh, souvent, malheureusement, elle est encore confrontée au fait de ne pas pouvoir euh, mettre en pratique son éthique et ses valeurs et d'agir contre. Euh, 44% des DRH nous le disent et c'est malheureusement une tendance assez lourde depuis euh, 2012 et qui s'accélère elle aussi. Malgré toute la complexité, la fonction RH s'est considérablement enrichie. En résumé, c'est plus dur et c'est plus intéressant. Quels sont les enjeux majeurs auxquels la fonction est aujourd'hui confrontée C'est sans surprise, ces enjeux sont directement liés avec les transformations en cours et émergentes dans les entreprises. Premier, euh, premier enjeu, un enjeu de maintien du climat social qui tourne principalement autour de, des risques psychosociaux puisque comme nous le savons aujourd'hui, un salarié sur deux se dit très fortement exposé au stress et 6 sur 10 nous disent que cela a un impact considérable sur sa santé. Donc premier enjeu, effectivement le climat social. Deuxième enjeu important, attirer, fidéliser les talents. Ça n'est pas une surprise, dans un contexte de transformation, certains métiers vont disparaître, d'autres vont euh, émerger et évidemment, un certain nombre de compétences vont, requises vont euh, se transformer. Et dans ce contexte-là, il est important d'accompagner l'évolution des compétences, que ce soit au niveau global de l'organisation qu'au niveau individuel, puisque les salariés sont eux-mêmes inquiets de leur devenir. Également, attirée dans un contexte où les jeunes générations n'ont pas les mêmes codes que les anciennes générations et donc il faut aussi que les entreprises s'adaptent. Somme toute, la fonction ressources humaines dispose d'un magnifique terrain de jeu dans lequel elle doit elle peut agir de manière très concrète. Elle va devoir aussi se renouveler, se réinventer parce qu'elle est au carrefour de toutes ces mutations qui sont en train de s'opérer et qui se diffusent dans l'entreprise pour innover et être au plus près aussi des attentes des salariés.